Bonjour, je m'appelle Meli Kekurumal, j'ai 18 ans et je suis apprentie employé de commerce chez Tournos depuis deux ans. Alors, euh, je m'appelle Marco, j'ai 16 ans. Euh, vois les factures, ensuite euh, je fais tout ce qu'en rapport avec l'expédition surtout le classement. Par exemple, euh, DHL nous envoie des preuves qu'on quoi ils ont bien livré le, notre colis. Ensuite, je dois euh, répertorier tout ça. Enfin, je dis DHL, mais ça peut être DPD, euh, FedEx, enfin tous les, les exportateurs. Puis euh, ouais. Je dois faire aussi pas mal de classement. Donc euh, je prends les téléphones, je prépare les salles, je prépare des cafés, je dois aussi euh, m'occuper de certains fichiers. Et euh, pour le courrier aussi, je dois, faire, euh, je dois le trier par département et ensuite le, le mettre dans le casier de chaque personne concernée.